C'est parti. Cool. Bon, allez, je lance, le, je lance le live. Pour les dernières personnes qui nous ont rejoints, comme disait David tout à l'heure, on a l'habitude de partager en live euh, nos webinaires sur Facebook. Alors, ce que ça veut dire sur Facebook, c'est que euh, normalement, on ne voit que la personne qui parle. Euh, qui a sa petite, sa petite sa vidéo qui s'affiche en haut à droite de la présentation PowerPoint. Donc normalement, si vous ne parlez pas, vous n'apparaissez pas sur l'écran. Cependant, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas apparaître du tout, du tout, coupez votre vidéo. Et Si, si ça vous est égal, c'est toujours chouette pour nous d'avoir des visages en face de nous, plutôt que des prénoms, donc n'hésitez pas à allumer vos vidéos si, si ça va. Enfin, je parle pour toi parce que moi j'ai les yeux rivés sur mon powerpoint voilà c'est ça euh, pour ceux qui sont en vacances comme Maurizio des lunettes de soleil à la plage ça peut être pas mal et puis David bah, je te laisse me dire quand tu veux démarrer ben, moi je suis prêt il est 17h. Il y a encore des choses d'arrivée un petit peu restreintes, mais on peut garder pour les, les laisser atterrir tranquillement. Tu veux faire une petite intro ou bien je me lance comme ouais. ça euh, ben J'y vais. Oui, vas-y. Comme ça, je te passe la parole. Et euh, voilà. euh, ben bienvenue à tout le monde encore une fois. Euh, on est content de vous retrouver pour ce webinaire du mois. Euh, puisqu'on essaie d'en faire euh, au moins un par mois avec une thématique euh, un peu ciblée euh, autour de la gouvernance partagée, hein, qui, est, qui est notre métier à l'instant Z. Euh, et puis, c'est des thématiques qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans nos formations et qu'on qu souhaite voilà, avoir l'espace de le faire à travers ces, ces webinaires. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours été assez bien euh, visiter ces webinaires, donc on se réjouit d'avoir à chaque fois du monde et ce soir on a le sentiment qu'il y a quelques nouvelles têtes, donc bienvenue à ces nouvelles têtes et bienvenue aux anciennes têtes. Euh, juste pour info, avant de se lancer dans le la thématique de ce soir, donc je vais vous partager dans un instant là, le lien vers, pour télécharger la présentation PDF de ce soir et puis je rappelle que dans les prochains webinaires de prévu, il y en a un qui est un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée euh, qu'on fait régulièrement. Euh, et puis là, ce sera le 3 novembre. Et puis un autre qu'on n'a pas encore inscrit sur Meetup, mais qui viendra dans les prochains jours euh, pour fin novembre sur euh, un outil qu'on appelle le curseur managérial, et qui nous aide à, en tant qu'organisation à se positionner euh, sur comment on redistribue les tâches euh, traditionnellement attribuées au, au chef, au patron. Euh, de l'entreprise, comment on les redistribue aux autres à l'aide de ce curseur. Euh, voilà pour les prochaines thématiques. Et ce soir, on se plonge sur la question euh, du comité, euh, question qui revient souvent dans les accompagnements, dans les formations, euh, ou, ou pas d'ailleurs, euh, certaines fois on n'y pense pas, et puis quand on fait le passage en gouvernance partagée, on se dit, mais en fait ce comité, du coup, qu'est-ce qui devient euh, Qu'est-ce qui devient Et donc c'est un peu la question de ce soir. Et c'est David qui va, voilà, qui va mener cette présentation. Euh, donc, l'idée, c'est généralement, c'est une cinquantaine de minutes de présentation. Euh, si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas à le faire par chat ou à lever la main, euh, essayez de vous faire signe. Moi, j'essaie d'être attentif. Euh, et si vous n'avez pas de questions, bah, David déroulera sur sa présentation. Et à la fin de sa présentation, là, on vous on laisse vraiment la parole au centre, comme on dit, euh, pour vous laisser intervenir, partager vos comment vous, votre expérience, ce que vous vivez dans vos, votre organisation, et puis éventuellement poser des questions si besoin. Voilà, David, je te passe la main. Merci, merci bien. Une petite chose qui n'a pas été dite, c'est que les parties enregistrement elles vont se faire essentiellement sur euh, euh, ce moment où moi je, je parle. Euh, L'idée, c'est de ne pas nécessairement enregistrer la suite pour que vous puissiez arriver, que euh, euh, vous soyez sentiez plus libre de, de parler, d'échanger. Euh, y compris autour de cas concrets sans que ça se retrouve sur YouTube ou sur Facebook donc ça sera euh, dans un domaine de confidentialité qui se limite aux gens qui sont présents et dont vous avez la liste euh, probablement si vous affichez la, la liste des participants pour contrôler que euh, je sais pas vos, vos employés ou votre chef ne sont pas euh, ou votre comité n'est pas là euh, alors, la, la thématique de ce soir, c'est le comité. Benjamin, on a fait une, une, une bonne introduction, euh, presque, presque incomplète, parce qu'en en fait, on va se rendre compte parfois qu'on a oublié le comité dans l'équation de la gouvernance partagée euh, au moment où un certain nombre de, de problèmes émergent. Euh, où on se rend compte que c'est un acteur dont on avait oublié de tenir compte et puis que cet acteur commence à nous, à nous mettre des, des bâtons dans les roues, à nous freiner. Et c'est généralement parce qu'effectivement, on n'a pas pris soin d'y penser. Donc, l'objectif de la, de la rencontre de ce soir, eh c'est d'amener un, un certain nombre d'éléments, un petit peu, pour, pour percevoir les différentes cas de figure, et puis euh, poser deux, trois pistes euh, dans, dans le sens de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ces, ces tensions-là. Alors, voilà. euh, alors, déjà, quand on parle du comité ou du comité d'administration, en fait, bien sûr, il n'y a pas une seule situation, il y en a une multitude. Euh, et pour cette raison-là, c'est certain qu'il n'y a pas une solution euh, unique qui correspondrait à tout le monde. Dans un premier temps, je vais faire un petit peu… Euh, l'état des lieux, des différences que je sens ou que j'ai pu rencontrer dans les accompagnements au sein de, de, de ce qu'on appelle justement ces comités. Donc déjà sur ce, sur ce premier schéma, on voit deux situations. La première, c'est le comité est extérieur à l'équipe de gens sur le terrain. On va trouver ça passablement dans, par exemple, le milieu social. Dans le milieu social je ne vois, parce que c'est celui que je connais probablement le mieux, où on a des comités de, qui gèrent des organisations, souvent pour défendre des droits, de, par exemple, de certaines, de certaines minorités. Et puis, ils ont, leur, ces associations engagent un certain nombre de gens pour faire le boulot, que j'appelle ici équipe terrain, qui sont souvent des équipes salariées, et puis qui sont vraiment au contact de la réalité, qui organisent des rencontres, des ateliers, des activités, qu'il faut tourner la baraque, alors que le comité, lui, fait ça de façon bénévole euh, et sans être impliqué concrètement dans les activités terrain. Et puis, le deuxième schéma, eh c'est un, un comité qui est, lui, par contre, simplement renforcé en termes d'activités terrain. Donc, c'est-à-dire que chaque membre du comité est actif dans l'organisation que ce soit d'une association, d'un festival, de quelque chose comme ça, et puis gravitent autour de ce comité plein de gens qui n'en font pas partie, mais qui viennent le soutenir dans la mise en place. Donc déjà, ça, c'est deux situations très différentes. Un comité qui est déconnecté du terrain et puis un comité qui a vraiment les pieds dedans. Euh, ça, c'est un peu une même façon de représenter euh, ces deux schémas. Le premier dans une hiérarchie classique euh, avec un comité d'administration. Ce comité d'administration, ça peut être des gens qui connaissent le domaine ou bien qui ont des intérêts pour, pour le domaine, qui nomme un directeur ou une directrice. Et puis, cette personne va faire le lien entre les gens qui sont sous le terrain dans une forme quelconque. Hein, ici, j'ai marqué une hiérarchie classique. Et ce comité de gens qui ne sont pas engagés. Et puis, de l'autre côté, ben, on retrouve... Un petit peu ce comité, on retrouve ce, cette image du comité euh, telle qu'on peut le retrouver notamment dans des associations euh, qui s'entourent d'un certain nombre de commissions. Donc, il y aura une commission sur la communication, une commission euh, pour l'organisation d'événements, une commission pour euh, gérer telle et telle partie de, de l'organisation. Et puis, les membres du comité, eh bien ils vont se dispatcher dans ces commissions et dans ces commissions, il y aura un certain nombre de personnes, de bénévoles ou d'aides ou qui viendront eh bien, compléter euh, l'activité. Donc, ce comité-là, de par cette répartition de ses membres dans les commissions, eh bien, a euh, les mains dans le cambouis. Ce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle du comité, c'est qu'il y a souvent un cadre juridique autour de, de celui-ci. Dans le sens où la... La structure, les responsabilités, tout ce qui fait ce comité eh bien, euh, est entouré par la loi. Euh, la loi elle va définir les responsabilités de ce comité, mais si on a des statuts d'association, ça va définir aussi comment ce comité est élu, euh, avec quelle régularité, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, parfois quelles sont ses missions. Donc, on, on a beau faire de la gouvernance partagée, eh bien, on ne peut pas s'abstenir du cadre juridique dans lequel on est. Hein, on peut bien imaginer que sur le terrain, on va prendre les décisions, par exemple, au consentement, mais si on n'a pas fait attention à la rédaction de nos statuts, ou bien préciser un certain nombre de choses euh, au niveau euh, des, des documents légaux, et bien on va se retrouver dans certains organes, et notamment celui-ci, peut-être avec d'autres systèmes de prise de décision. Ça, j'en ai parler euh, déjà un petit peu, rapidement, euh, c'est intéressant de, euh, en tout cas au niveau associatif, hein, euh, qui est une autre dynamique bien sûr que l'entreprise, le, que, que mais on peut euh, faire, différencier ou bien trouver, identifier un certain nombre de dynamiques qui sont liées au statut de salarié ou de gens payés et au statut de bénévole. Et sur le terrain, on va tout rencontrer, hein, on va trouver euh, des équipes où le comité est bénévole et où les équipes terrain sont payées, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Euh, on peut avoir des équipes où comité et équipe euh, terrain sont bénévoles, c'est ce qu'on va trouver par exemple dans un club de sport. Euh, on va retrouver euh, des comités qui peuvent être payés et qui s'entourent de bénévoles euh, autour d'eux. Et puis, on peut avoir sûrement des situations, quoi que je ne suis pas sûr d'en avoir rencontré encore, équipe payée, comité payé, mais c'est ce qu'on va retrouver peut-être dans une organisation. On a, tout, le monde, tout le monde est payé, le comité d'administration, tout comme les salariés. Euh, il y a un petit peu la, la même situation qui peut se passer sur le côté pro, pas pro. On a parfois euh, des gens qui sont sur le terrain, qui sont des professionnels, puis des comités, de, de bénévoles qui ne connaissent que moyennement le milieu. On va retrouver ça dans le, on peut retrouver ça dans, dans le dans le social justement avec des sur le terrain des éduc, des éducateurs, des gens qui sont formés aux sciences sociales en interaction avec avec euh, certaines populations et puis des gens du comité ben, qui qui sont plein de bonne volonté qui ont une vision de, de l'intégration, etc., mais qui n'ont pas nécessairement les compétences professionnelles qui s'y qui accordent. Donc là aussi, entre le pop, pro ou pas pro, eh bien on peut retrouver différentes, différentes structures. Voilà, ce premier petit tour d'horizon, c'était juste pour euh, illustrer la diversité qu'il peut y avoir dans la combinaison euh, euh, d'une organisation. Benjamin, je vois que tu veux te faire oui. une question sûrement. Est-ce que Claude, tu veux poser ta question Ah ben en plus, tu en as rajouté une deuxième, tiens. Euh, si tu veux rallumer ton micro, Claude Michaud. Euh... Est-ce que, est que tu la relayes ou bien est-ce que tu la comprends Oui, donc la première question c'était, il ne faut pas oublier les membres ou associés euh, dans, dans les figures que tu mentionnes entre équipe terrain, comité ce qui peut compliquer parfois les choses, et c'est là où j'aurais besoin peut-être un peu de clarification de sa part. Oui. Alors, euh, en attendant qu'il essaye de connecter son micro, Claude, euh, oui, clairement, euh, on est dans le schématique, hein, un peu, euh, effectivement, euh, il, là, c'était déjà… Déjà là, ça nous fait plein de combinaisons possibles, donc si, effectivement, on rajoute toute la diversité qu'il peut y avoir euh, avec, euh, avec euh, des variations dans ces structures… On, on, on a de la peine à s'en sortir. Donc, euh, oui, c'est clairement caricatural, mais est-ce que le, les associés, c'est quelque chose de particulier, Claude Alors oui, parce que c'est eux qui ont le pouvoir suprême. Les associés ou les membres d'une association, c'est le pouvoir suprême qui prend et valide les décisions qui auront été proposées. Oui, ok, excellent. Euh, J'allais parler de ça après. Euh, donc, ça va venir dans les slides. Alors, euh, si jamais je ne suis pas complet par rapport à ça, je t'invite à, à, à réintervenir et à, à ramener quelque chose. Euh, Est-ce que la question de la rémunération, ça, ça mérite d'être traité maintenant ou plus tard Ça peut être juste cité sans être traité euh, maintenant. Alors, cite-le seulement. Euh, donc, pour la question de la rémunération, puisqu'il y a deux figures où il y a un, un paiement pour les, les comités, euh, il est bon de se référer justement sur cette question de paiement, qui est toujours quelque chose qui apporte de temps en temps des litiges au sein des organisations. Euh, il y a des, des recommandations du Swiss NPO Code ou alors de ZEVO, qui indique justement, qui donne des recommandations sur comment on peut rémunérer les membres d'un comité. Mmh. Ok, merci pour le lien, Donc c'est dans, dans le chat si vous voulez copier quelque chose à ce sujet-là. Euh, on pourrait s'imaginer que, que la, la rémunération est un enjeu et qu'elle peut être effectivement source de litige, comme on vient de l'entendre, mais en fait, il n'y a même pas besoin de ça. Hein. On se rend compte que dans des associations qui sont purement bénévoles, le, le, la simple notion de pouvoir, de position, que ce soit de président, de siéger dans un comité, c'est déjà source de litige. Et ne serait-ce qu'en l'espace d'une semaine, je ne sais pas si c'est parce que je préparais ce webinaire, j'ai eu contact avec deux associations, enfin où j'ai entendu parler en tout cas de deux associations qui sont en train de se déchirer... Euh, à l'intérieur de leur comité parce que certaines autorités ne sont pas très claires ou bien qu'il y a des abus d'autorité et ça sans qu'on parle réellement de questions financières donc la simple la simple question du pouvoir et de l'autorité eh bien est source de litige alors euh, toujours en toujours en schématique euh, qu'est-ce qu'on attend classiquement d'un comité Eh bien, comme on disait, il y a cette notion de responsabilité. Cette notion de responsabilité, elle est liée euh, au cadre juridique euh, qui fait peser sur le poids du comité ou du conseil d'administration un certain nombre de, de responsabilités légales, euh, et notamment sur le président, hein, dans le monde associatif, c'est le président qui est d'un comité qui est, euh, qui est responsable et qui va en prison s'il y a une malversation. Euh, alors, ça, c'est un des éléments qu'on attend. Et un deuxième élément qui est la direction. La direction, c'est de, dire, ben, de dire où on va. C'est euh, OK, fixer, fixer le cap. Euh, définir la stratégie, définir les priorités, définir tous les éléments qui permettent à l'équipe d'avancer dans une certaine direction. Euh, la façon dont, toi, dont doit être définie cette direction est rarement précisée. donc Ça peut être soit par l'intermédiaire de ce président qu'on va nommer, à qui on va transmettre les informations qui sont nécessaires. Parfois, ça peut être des projets, euh, des projets, Comment on appelle ça, des projets, le nom m'échappe, mais bref, un, un projet institutionnel. Donc, on, dé, on prend le temps de définir un document qui définit le, les grands caps. Et il y a, là aussi, il y a mille et une façons de, de définir cette direction. Et puis, finalement, le contrôle et la validation, le contrôle ou la validation, euh, c'est euh, ben s'assurer que tout se passe bien, que tout se déroule conformément au plan et éventuellement valider un certain nombre de décisions qui doivent être prises, donc garder une partie du pouvoir au, au sein du comité pour que les équipes de terrain eh bien, elles soient obligées de revenir auprès de ce comité pour, euh, pour que le comité décide s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Voilà, C'est une mécanique que j'ai vue beaucoup, euh, toujours dans ce domaine associatif, quand on travaille avec des commissions, hein. fait un, il y avait un petit schéma tout à l'heure avec les, les commissions qui se greffaient sur le comité. Et souvent, on va demander à des commissions de travailler sur certains sujets, de faire des propositions. Mais ces propositions, elles reviennent la plupart du temps au niveau du comité qui doit valider. Euh, il y a un quatrième aspect euh, que j'ai grisé, que j'ai grisé un peu clair, je ne le vois presque pas sur mon écran, c'est la notion de représentation. Alors, souvent, si euh, on veut représenter l'organisation face à des médias, face à des politiciens, eh c'est un rôle, notamment, euh, là aussi dans le monde associatif, euh, qui est réservé au comité. Derrière le comité, eh bien, il y a... Quelque chose. Euh, alors, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu les, les, les membres ou les associés, mais je pense que c'est un petit peu ce que, ce que voulait dire Claude, c'est-à-dire que le comité, dans nos structures juridiques actuelles, et eh bien, souvent, il est élu euh, par une assemblée générale. En tout cas, dans le, cet univers euh, de structures basées sur les associations, ou bien même sur les coopératives. Non, peut-être les coopératives, c'est tout le monde qui est membre. Hein. Euh, mais enfin, tout le, monde, tout le monde est membre de... Là, je m'engage dans un chemin où je n'ai pas de sortie. Je suis pas sûr. Rebrousse chemin. En gros, le comité, quand il est élu par des personnes, il bah, faut se rappeler que ces personnes, elles ont un certain nombre d'attentes. Elles ont, elles ont accepté de confier, de déléguer euh, leur, leur pouvoir de membre à un petit groupe de personnes et elles ont envie de s'assurer que ce petit groupe de personnes eh bien, euh, il est capable de mener la barque. Et donc, ce schéma, j'ai grisé deux, deux éléments supplémentaires. C'est celui de la direction et celui du contrôle et de la validation. Pourquoi Parce que c'est justement un petit peu cette mécanique qu'on va retrouver quand on passe en gouvernance partagée. On va se dire, euh, l'idée à l'interne, sur les équipes terrain, eh c'est d'essayer d'éviter du contrôle et de la validation, euh, en tout cas de la, du contrôle et de la validation centralisée. On va s'appuyer sur les équipes pour que chacun euh, aye, puisse prendre sa part de responsabilité, puisse participer à la définition de la direction des différents éléments qui composent la, la gouvernance partagée, et puis avoir confié la possibilité de valider à différentes personnes. Donc chacun dans son domaine, dans ses rôles, aura des capacités de validation. Et donc, cette mécanique qui était auparavant centralisée se trouve distribuée. Et dans cette distribution, eh bien, on n'a plus tout à fait envie, on perd en tout cas le besoin de se référer à une entité centralisée, qui était le comité, pour aller demander de la direction, pour aller demander du contrôle et de la validation d'avoir goûté à l'interne, à la gouvernance partagée, eh bien, ça nous fait oublier cet organe, travailler en autonomie. Et ce qu'on constate, eh c'est que quand dans une équipe terrain, la gouvernance partagée s'installe facilement, eh bien, souvent, ça commence à serrer avec le comité, parce qu'il se sent un petit peu perdu, il se sent inutile. Qu'est-ce qu'on lui a laissé, en fait On l'a laissé avec la responsabilité. Cette responsabilité qui est associée au cadre juridique. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le terrain, c'est sur le comité que ça va tomber. Et il a l'impression de perdre pied avec la direction, avec le contrôle et avec la validation. Et donc, ainsi dénaturé, ben forcément, sa réaction, elle sera, ça sera une réaction de défense d'essayer d'exister à nouveau au sein de, de, de cet ensemble. Et ça, je pense que c'est une posture. Euh, qu'on doit, euh, euh, qu doit cultiver pour plein d'aspects de notre vie, et pas seulement par rapport au comité, mais c'est vrai que quand on, quand on bascule d'un système à un autre, il faudrait qu'on se soucie un petit peu plus de ceux qui perdent. Par exemple, quand on, quand on parle dans nos sociétés de, de laisser tomber le pétrole pour partir sur les énergies renouvelables, eh bien, si on peut avoir un petit discours rassurant, pour tous les gens qui aujourd'hui vivent du pétrole parce qu'ils bossent dans une station service, parce qu'ils conduisent un camion, euh, etc. et eh ça, ça leur permettrait plus facilement de faire la transition. Et souvent, on parle du futur et on oublie d'inclure avec, avec nous ceux qui, ceux qui perdent quelque chose. Et je crois que là, on est vraiment dans cette, dans cette situation avec les comités. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je le ressens dans les accompagnements qu'on a l'occasion de, de faire. C'est que on n'avait pas anticipé cette problématique parce que finalement, on pourrait presque s'en passer. Euh, on a avancé tout seul et puis, et puis là, il y a de la tension qui émerge. C'est ce qui a amené une réflexion ces, ces derniers mois sur quel est le rôle du comité et qui génère un petit peu ces, ces quelques pistes que je vais partager avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'idée et dans la démarche de la gouvernance partagée pour euh, euh, pardon j'ai un oeil aussi sur le chat, je vois des trucs et ça me, ça me déconcentre donc qu'est-ce qu'on peut faire basiquement avec les outils de la gouvernance partagée, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place euh, pour, pour ça Alors tout d'abord euh, premier constat que nous on fait on forme beaucoup d'équipes terrain et assez rarement les comités les comités, c'est des gens qui se réunissent finalement assez peu souvent, qui, ont, qui aiment bien débattre, qui n'ont pas besoin de gagner particulièrement en efficience. Donc, ils ne s'intéressent pas nécessairement à ces aspects-là de la gouvernance partagée. Ils font parfois confiance à leur équipe en disant, OK, vous avez envie d'aller dans cette direction, on vous donne les moyens de vous former, de transformer votre organisation. Mais finalement ils acceptent par confiance, mais sans avoir nécessairement compris de quelle façon ça allait impacter sur eux. Donc, si on n'arrive pas à les emmener dans la démarche de découverte et de formation pour qu'ils comprennent les changements qui sont à l'œuvre, eh on peut malgré tout essayer de leur amener un certain nombre de petits éléments euh, qui va leur faire prendre conscience des changements sans qu'ils aient franchement besoin de se réorganiser. Une des choses qu'on peut faire, selon nous, eh c'est travailler sur cette notion de double lien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans euh, la forme de gouvernance partagée que, avec laquelle on travaille, qui est issue de la sociocratie. Euh, c'est l'idée que entre deux organes qui communiquent, on ne va pas mettre une personne, on va en mettre deux. On va en mettre deux, une qui transmet l'information ou qui se fait le porteur d'un message dans un sens, et une qui se fait le porteur de message ou de la transmission d'informations dans l'autre sens. Il y en a un qui est le manager, l'autre qui est le responsable syndical, en gros, et en caricature. L'idée, en utilisant ce double lien, eh c'est d'amener quelqu'un de l'équipe de terrain au sein du conseil d'administration ou du comité, quelqu'un qui n'est pas élu par l'Assemblée générale, Pardon, j'ai une des flèches qui est. Voilà. Ouais. J'ai oublié de la retourner. <rire> Ça te permet de clarifier laquelle et pourquoi. Alors, celle que j'ai oublié de retourner, c'est celle du lien représentation. D'accord Donc, il y en a une qui va dans l'autre sens, qui remonte depuis l'équipe terrain jusqu'au CA. Euh, donc, ce lien représentation, il va siéger au, au conseil d'administration ou au comité, et puis il va reporter les besoins et les soucis de l'équipe terrain. Et puis, le lien pilotage, comme nous on l'appelle, eh lui, il va redescendre les besoins du conseil d'administration vers l'équipe terrain. Ça, c'est intéressant parce que le, le conseil d'administration, le comité, il va avoir cette... cette Enfin, ça va favoriser l'impression qu'il a quelqu'un avec lui qui est là pour le représenter au niveau du terrain. C'est le lien pilotage. Alors que s'il n'y a qu'une seule personne, il peut rester dans le doute de savoir est-ce que la, la personne qui fait le lien, parce qu'il y en a toujours une, est-ce qu'elle est plutôt au service de l'équipe terrain ou est-ce qu'elle est plutôt au service, à notre service Et euh, je retrouve ça dans une organisation... Euh, que, euh, que j'accompagne, en fait, ils ont, ils ont même ce lien représentation qui est tournant, c'est-à-dire qu'à ch chaque comité, c'est quelqu'un de différent de l'équipe qui vient aux réunions. Et donc là, ça renforce cette idée qu'il y a l'équipe terrain qui envoie un de ses représentants, mais pour défendre ses intérêts, et puis qu'il y a le conseil d'administration qui, lui, ben, doit défendre ses intérêts, doit les faire passer par cette personne, mais qui n'appartient pas nécessairement au comité ou au conseil d'administration. Donc le double lien, ça permet de clarifier un petit peu les intérêts de chacun euh, et les rôles de chacun dans la communication et la façon de porter les messages. Un autre élément qui, est, euh, qui peut être aussi repris de notre façon de pratiquer la gouvernance partagée, euh, pour commencer un petit peu à colorer le, le, le comité, eh c'est d'utiliser la mécanique de la raison d'être, des attendus et des domaines d'autorité. Et peut-être plus particulièrement des domaines d'autorité. En gros, qu'est-ce qui reste comme autorité au conseil d'administration Sur quoi le conseil d'administration veut garder la main est-ce qu'il veut garder la main sur le compte en banque Est-ce qu'il veut garder la main sur la représentation de l'organisation à l'extérieur Est-ce qu'il veut garder la main sur la validation de certaines décisions stratégiques Est-ce qu'il veut garder la main sur le budget Est-ce qu'il veut, bref, faire la liste de qu'est-ce qui reste comme autorité au niveau du conseil d'administration Et puis, quels sont les domaines d'autorité qui sont clairement passés aux équipes terrain euh, l imaginons que l'équipe terrain gère un, gère un lieu euh, comme une maison de quartier est-ce que l'équipe terrain a le choix de ses horaires est-ce que l'équipe terrain elle a le choix des vacances est-ce que l'équipe terrain elle a le choix des, des, des activités est-ce qu'elle a, est qu a la main sur euh, les, les membres les cotisations, certains aspects financiers bref, clarifier à travers ces, dim ces dimensions que sont la raison d'être les attendus et les domaines d'autorité qu'on utilise en gouvernance partagée, qui a autorité sur quoi De façon à éviter euh, les, les, les, les, les imprécisions qui sont euh, source de tensions. Ouais, il y avait une, une question de Claude encore euh, par rapport au domaine d'autorité du conseil d'administration ou du comité, je pense, euh, si ça ne doit pas être inscrit dans les statuts euh... Alors, ça, c'est le domaine d'autorité dans les statuts, c'est le domaine d'autorité qui est confié par l'Assemblée générale au comité. Donc, on a, les, on, a la, on a la même question, mais qui est effectivement euh, gérée généralement par les statuts. Euh, entre ces deux organes, hein, parce que finalement, l'Assemblée générale, c'est un organe, et puis le comité, c'est un autre organe. Et généralement, l'Assemblée générale, définit qu'un certain nombre de choses restent de l'autorité de l'Assemblée générale, ça veut dire que ça ne peut pas être décidé en dehors de, de l'Assemblée générale. Et c'est là qu'on va voter un certain nombre de choses qui ne sont pas de l'autorité du comité. Par contre, on peut s'imaginer que le comité, une fois qu'on lui a confié une autorité, eh bien, le comité a le droit de confier cette autorité à un tiers, euh, en l'occurrence l'équipe terrain. La question de la légalité de cette démarche est une question ouverte. Euh, on a commencé à écrire un certain nombre de documents, comme des statuts, comme des contrats associés à la gouvernance partagée. Mais tant qu'on n'aura pas euh, une jurisprudence par rapport à ça, eh bien ça sera difficile de le faire valider par des juristes. C'est-à-dire que si on définit euh, dans nos statuts d'association le comité, l'Assemblée générale et selon le nom qu'on lui donne, en gros, les équipes terrain, eh est-ce que ça tiendra devant la loi s'il y a une embrouille judiciaire ou pas Comme il n'y a pas d'historique de, de, de ça, comme il n'y a pas de jurisprudence, il faudra probablement attendre que ça se passe pour qu'on pour qu le sache. Voilà, ça c'est deux petits éléments qui peuvent, qui peuvent servir déjà. Et puis, ça permettra au comité bah, de se rendre compte que ça se passe différemment de ce qu'il a l'habitude dans cette équipe terrain et de le connecter, euh, malgré lui un petit peu, à l'aspect la, gouvernance partagée. Ensuite, je vais revenir sur ce schéma-là. Euh, donc, la responsabilité, ça, c'est quelque chose qu'on va avoir de la peine à lui enlever. Hein. C'est un petit peu ce que je disais avec l'aspect contractuel. Euh... Notre système juridique est toujours fait pour avoir des personnes identifiables sur qui tombe la responsabilité, et il faudra, faudra une évolution juridique pour que la responsabilité tombe sur la personne qui, au sein d'une organisation en gouvernance partagée, avait la responsabilité de, de tel et tel rôle ou de telle et telle tâche. Donc, si on constate qu'on lui laisse ça, eh il faut penser à qu'est-ce qu'on peut lui laisser d'autre pour redonner du sens à son existence et pour qu'il accepte de porter cette, cette responsabilité. Et une des choses, eh c'est de remplacer ce côté direction par le fait d'être gardien de la raison d'être et des valeurs. Euh, donc ça, c'est deux, deux éléments que nous, on met euh, systématiquement dans les organisations euh, qu'on accompagne. Donc la raison d'être, c'est l'expression de pourquoi l'organisation existe. Hein, quelle est sa, quelle a sa vision Quel est le monde qu'elle veut voir émerger Et quelle est sa mission euh, Sur quoi elle se concentre à long terme hein, Qu'est-ce qu'elle essaye de faire émerger de concret euh, dans, dans la société, dans le monde qui nous entoure Et puis, au-delà de cette mission, eh bien, il y a les valeurs à suivre, à respecter, qui nous dit comment faire les choses. Est-ce qu'on est une entreprise euh, social et on a un certain nombre de valeurs qui nous permet de mesurer enfin pas de mesurer mais de de définir comment on impacte avec ce qui nous entoure est ce que on a des éléments écologiques qui vont faire partie de nous est ce qu'il y a des valeurs de respect que ce soit interne que ce soit externe bref tout ce qui est important pour les gens et eh bien euh, ça peut et ça devrait être gardé par ce comité euh, qui prendra soin de les rédiger de la façon le plus claire et le plus accessible possible. Euh, et quand je dis accessible, c'est d'éviter d'avoir des documents de 20 pages qui définissent ça, parce que l'équipe terrain, eh bien, il faut qu'elle puisse assez aisément s'y connecter pour, euh, pour pouvoir prendre des décisions euh, au quotidien. C'est-à-dire que quand je dois faire quelque chose dans mon job, depuis mon bureau, eh bien, je dois pouvoir assez facilement me connecter à la raison d'être, aux valeurs, pour être sûr d'être dans la bonne direction. Benjamin, est-ce que tu lis un petit peu Je vois qu'il y a pas mal de choses qui passent sur le, sur le chat. Oui, il y a la question de la stratégie qui arrive. Je ne vais pas sorti tout de suite parce que j'imagine que tu vas en parler après. Euh, euh, oui. Alors, Ou pas. alors oui, oui et non, en fait. Je n'ai pas de slide pour ça, mais c'est une, une bonne question. Et je, bah, je vais ouvrir la parenthèse maintenant, en fait. OK. Euh, donc, quand on parle de raison d'être, nous, on parle de quelque chose qui est à long terme. Euh, ça dépend après ce qu'on appelle long terme, bien sûr, mais c'est quelques, quelques années. Hein. C'est un, un projet qui doit nous… la, la partie mission, c'est quelque chose qui doit nous occuper quelques années. Et puis, la partie vision, probablement qu'on n'y arrivera que dans deux ou trois réincarnations. Mais euh, euh, donc, la, la mission, c'est euh, du long terme. Et en moyen terme, on a un élément qu'on appelle la stratégie. La stratégie, c'est en gros, quelles sont nos priorités sur les six prochains mois ou sur l'année à venir. Et là aussi, l'idée d'une stratégie, eh c'est de me soutenir au quotidien. C'est-à-dire que dans la liste de mes tâches, si j'ai plus un chef qui me dit ce que je dois faire, comment est-ce que je choisis de faire la tâche A ou la tâche B eh bien, Je vais me référer à la stratégie, je vais regarder ce qui est prioritaire qu'on a défini et puis, je vais choisir, en fonction de ça, de faire A ou de faire B. Et donc, qui définit la stratégie C'est difficile de la confier au comité, parce que quand ce comité, c'est des gens qui ne sont pas sur le terrain, s'ils prennent cette décision tout seuls, ils risquent d'être pas en phase avec ce que perçoivent les gens qui doivent la faire. Et, euh, et ça, peut générer des, ça peut générer là aussi des tensions. Euh, en même temps, est-ce que l'équipe terrain peut seule définir la stratégie Est-ce qu'elle est suffisamment connectée justement à cette notion de raison d'être et de valeur pour être à même de la poser sans brusquer le comité, sans que le comité ait cette sensation que des choses lui échappent eh bien, Peut-être pas non plus. Donc, même si dans euh, nos règles, que nous, enfin dans les règles que nous on applique dans la gouvernance partagée on voudrait que la stratégie de chaque groupe soit définie par le groupe lui-même. Eh bien, je pense qu'au niveau le plus haut, c'est-à-dire de cette équipe terrain en lien avec le comité, ça vaut vraiment la peine de travailler sur une stratégie qui intègre autant le comité que l'équipe terrain. Après, qui déclenche la réunion qui a l'autorité de dire on va faire une stratégie la semaine prochaine, le mois prochain ou dans trois semaines, eh bien, euh, ça, c'est pas clair. Je n'ai pas, pas de réponse absolue. Finalement, ce n'est pas très grave, parce qu'à partir du moment où ces acteurs-là se retrouvent dans, dans cet espace-là, eh bien, euh, ils vont très bien s'en sortir. Qui c'est qui avait amené la question de la stratégie Claude. Claude voilà. Est-ce que ça répond, Claude avec le micro, avec le micro, Claude. On n'a pas des définitions qui sont parfaitement les mêmes. Moi, je me base sur des, des, des définitions un petit peu plus anciennes. La mission, c'est vraiment l'équivalent de la raison d'être. C'est quelque chose qui est très permanent. C'est pourquoi l'organisation existe, quelle est sa mission. Oui. La vision, c'est en général, on parle plutôt de vision, la vision du futur c'est comment on projette l'organisation d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Donc, c'est un petit peu la lune qu'on aimerait décrocher. Et la stratégie, c'est simplement le chemin qu'on va suivre en direction de cette vision du futur. Oui, oui, oui. Alors c'est des notions que moi, j'ai côtoyées comme ça en marketing. Euh, quand, on, quand on réfléchit à, à, à des approches marketing, on tombe facilement là-dessus. Euh, et c'est vrai qu'on s'est distancié un petit peu de ces définitions-là. Est-ce que tu as réussi à faire le lien oui, oui, oui, tout à fait. Ok, merci. Donc voilà, j'ai mis gardien de la raison d'être et des valeurs au lieu et place de direction tout à l'heure, parce que je trouve qu'il y, y a quelque chose de transcendant en fait. Ce n'est pas juste je, je définis la direction, c'est que je, je deviens une forme de, de gardien et, et je trouve qu'il y a un côté euh, conseil de sage qui peut être assez euh, enthousiasmant euh, pour quelqu'un qui rejoint un comité, de se dire, « Ah ben voilà, je suis, je suis là pour assurer une forme de continuité dans la direction qui a été prise par l'organisation. Ça va être mon rôle, c'est de m'assurer qu'on suit l'intention de base tout en, per tout en permettant aux équipes terrain de, de s'adapter à la réalité. Et moi, je suis surtout là pour rappeler le cap au quotidien. Et, c'est une mission, qui est d'une part, qui, est, qui peut être considérée comme assez sympa euh, et qui nécessite finalement assez peu d'engagement. On a des fois des, la peine à trouver des gens dans les comités quand on a besoin de euh, que ce soit les comités qui font les choses. Donc là, on différencie vraiment les gens qui gardent le cap des gens qui sont sur le terrain. Et, ah oui. Et puis... Euh, un dernier élément, euh, mais sur lequel on a encore peu de recul, donc je vous partage juste ici euh, une, une sensation, c'est que ce comité, il peut avoir aussi un rôle de soutien. Euh, de soutien de l'équipe, à travers quoi À travers le fait d'être une instance pour de la médiation ou des résolutions de conflits. C'est-à-dire que si dans l'équipe terrain, il y a un certain nombre de tensions interpersonnelles qui apparaissent et je pense qu'elles apparaîtront plutôt là, parce que voilà, c'est dans, dans, dans, dans le travail souvent que, que ça peut frotter, eh bien, euh, si les équipes terrain n'arrivent pas à résoudre ça à l'interne, avec leurs moyens, et bien, d'avoir une sorte d'instance de, de, qui peut être le comité vers lesquels se retourner pour mettre en place de la médiation, euh, pour accueillir les conflits, et puis peut-être pour gérer aussi, euh, parce qu'au final, c'est quand même... Euh, à ce comité que la plupart du temps euh, reste cette, euh, cette autorité, voire à l'assemblée générale, c'est celui de l'exclusion. Donc, si euh, sur une équipe terrain, il, à un moment donné, il y, a, il y a des tensions qui sont telles qu'il est nécessaire de virer quelqu'un, et eh bien que ce soit peut-être le comité qui n'est pas euh, qui est justement pas au quotidien dans le présent de trancher. Euh, ou de prendre au moins la décision. Euh, voilà cette notion, de, cette notion de soutien, je pense qu'elle est aussi assez, euh, assez séduisante pour quelqu'un qui voudrait s'engager dans un comité de savoir ben, je, moi je suis là pour assurer que le, les conditions de réalisation des, de la mission de, de l'organisation, eh bien, elle soit le meilleur possible et d'avoir une certaine sensibilité, une certaine empathie pour, et une certaine présence pour être là, pour soutenir l'organisation. Euh, je vois que quelqu'un pose la question de l'inclusion. Euh, oui, je ne l'ai volontairement pas mis parce que je n'avais pas de réponse, mais je veux bien qu'on en débatte euh, peut-être un petit peu après. C'est de se dire, euh, s'il s'agit d'engager un professionnel, euh, il y, a, il y a plein d'aspects, il y a l'aspect compatibilité avec l'équipe, il y a l'aspect compétence, et finalement, peut-être que les gens qui sont dans l'équipe de terrain, eh bien, ils sont plus à même de mesurer et les compétences, et euh, la capacité ou la compatibilité avec l'équipe. Donc, même si au niveau peut-être juridique, c'est le comité qui va valider ou non euh, l'engagement de quelqu'un, euh, dans les faits, je pense que le préavis des équipes terrain reste quand même euh, le plus important. Voilà. Oui, il y a cette notion de cohérence qu'amène Claude aussi, euh, euh, le comité comme gardien de la cohérence. Euh, Qu'est-ce que tu entends euh, cohérence « euh, cohérence » dans l'organisation ?« Cohérence », c'est s'assurer que tout le monde euh, va dans la même direction donc dans la même vision, en direction de la même vision du futur, et euh, qu'il n'y ait pas de, une équipe ou euh, un cercle, comme on appelle en gouvernance partagée, qui va dans une direction qui est totalement différente de la direction euh, qui est prise par un autre cercle. Donc, tôt, plus on, on délègue de la responsabilité euh, à des cercles, euh, à l'équipe terrain, plus on peut avoir justement des, des, des directions qui vont être prises différentes. Et le, comme le comité doit être gardien de la raison d'être et des valeurs, pour moi les valeurs, ça donne vraiment de la cohérence. Donc ça aussi, euh, je dirais que cette cohérence, le comité doit être vigilant pour que tout le monde aille dans la même direction qui a été établie d'une manière générale. Mm -hmm. Oui. Merci. Et ça, c'est la notion de la cohérence. Oui, oui merci. Euh, la notion de la cohérence, elle est, elle est très présente en, en gouvernance partagée, hein, notamment avec ces notions de, de raison d'être imbriquées, c'est-à-dire que euh, l'équipe terrain va avoir une, une raison d'être qui va l'orienter, qui sera définie par le comité. Mais euh, ensuite, à l'intérieur de cette équipe terrain, s'il y a des, des sous-groupes, eh chacun de ces sous-groupes ou de ces sous cercles comme nous on les appelle, aura sa propre raison d'être qui devra être alignée sur la raison d'être générale. Donc, il y, a un, il y a une attention toute particulière qui est mise sur l'alignement de l'ensemble des raisons d'être, de tous les rôles, de tous les cercles qui constituent la structure, euh, mais par contre, ce n'est pas la responsabilité d'une entité centralisée de s'assurer de cet alignement, c'est la responsabilité de chacun des membres euh, et notamment des responsables de chacun de, des cercles de... Voilà, de, de s'assurer que, que son, son, son cercle est aligné sur le cercle englobant. donc euh, voilà. comme, comme, euh, comme cette notion de cohérence elle est déjà présente dans la structure en gouvernance partagée, euh, et que je pars de, de, de, du principe que l'équipe terrain, terrain est en gouvernance partagée, eh bien, le comité n'a qu'à ce a priori qu'à se soucier que, le, que la raison d'être est respectée simplement par le, par le cercle de l'équipe terrain. Mais je parle surtout, excuse-moi, je parle surtout de la question stratégie qui est quelque chose de très dynamique, hein, qui varie au fil du temps, euh, alors que la raison d'être de chaque cercle ou chaque groupe est quelque chose de plus permanent. Donc, cette stratégie doit être cohérente, ou toutes les stratégies des groupes doivent être cohérentes avec la stratégie globale. Et il faut quelqu'un qui regarde, qui a un regard transversal pour voir si toutes ces stratégies se développent d'une manière cohérente dans leur ensemble. Merci. Euh, bah, du coup, moi, je suis, moi, je suis au bout. Ouais. Il y a deux petites choses qui viennent là. Euh, je reviens d'abord sur le côté juridique. On a une question, donc là c'est sur Facebook. Euh, c'est dont vous parlez sur le plan juridique, est-ce que ça va aussi pour la France Est-ce que David, euh, selon toi, ce que tu as partagé euh, correspond un peu à ces deux modèles, suisse et français, ou, ou est-ce que tu as identifié des, des éléments de, de divergence alors, je ne connais, connais pas nécessairement le modèle juridique français. Euh, J'aurais cette sensation, d'après ce qu'on a fait sur l'association Instant Z de, euh, France, c'est qu'il y a la même mécanique, en tout cas, assemblée générale, comité. Euh, donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas très différent. Après. Euh, en France, vous avez des, enfin, ils ont des structures qui sont euh, juridiques, qui sont différentes, et notamment il y a les SIC, euh, qu'on n'a pas en Suisse, et il y en a les, scope les, ouais, les ouais, pardon les scopes. Il y a les SIC, les scope les... Voilà. Donc il euh, y a, il y a pas mal de structures juridiques en France qui permettent d'aller déjà un petit peu plus loin que ce que nous on est capable de faire avec nos statuts de coopérative, d'association, euh, équivalent euh, loi 901, je crois, 1901. 1901. Euh, euh, les SA et les SARL. Voilà, c'est à peu près, en gros, c'est nos quatre structures juridiques. En France, il y en a beaucoup plus. Et donc, il y a peut-être… Mais je, a, je crois qu'il y a des Français un petit peu dans… Ou alors, il y avait des Français qui étaient inscrits… Euh, moi je, ben voilà, moi je suis au bout ouais, euh, donc je je clôture là je te propose qu'on arrête un petit peu les, les enregistrements ouais. peut-être juste avant d'arrêter l'enregistrement je pose une question pour peut-être on de re revenir là-dessus si quelqu'un a plus d'infos euh, c'était sur la question des conflits euh, tu parlais d'un soutien euh, cette question de médiation, résolution de conflits euh, et la question de Sylvie était s'il y a un un problème au sein même du comité Comment, comment ça se passerait Est-ce qu'il y aurait une médiation par l'AG pour... Ouais. alors, bon, c'est vrai que c'est assez marrant parce que les deux situations que j'ai en tête, là, c'est effectivement deux fois au, au sein du comité euh, qu'il qu y a des problèmes, mais c'est des problèmes qui sont liés à des comités qui sont aussi engagés, a priori. Euh, ou qui peuvent être euh, en tout cas dans une des situations c'est un comité qui est aussi engagé donc ça, ça mélange le côté équipe terrain et le côté comité euh, ce qui est important euh, selon moi c'est déjà de définir comment ça marche en cas de conflit parce que la plupart du temps on se retrouve en conflit et on n'a on a pas, pas de procédure on ne sait pas ce qui va se passer et on essaye de poser une procédure à ce moment là et il faut que que le conflit soit pas suffisamment fort pour que les différentes parties en conflit elles aient envie de jouer le jeu euh, de chercher une solution à, à ça donc de un comité peut soit définir de base un système de résolution de conflit soit ça peut être l'AG qui pose un certain nombre d'éléments de règlement ça peut être dans les statuts aussi qui a un certain nombre de choses notamment euh, pour euh, euh, par exemple, pour expulser des gens qui ne voudraient pas se plier aux règles qui ont été prédéfinies sur la résolution de conflits. Notamment, par exemple, si on décide de démarrer une médiation et qu'une des deux parties ne veut pas faire de médiation, ben ça vient saboter le processus de médiation sans nous amener de résolution. Mais est-ce que pour autant, c'est une erreur si on n'avait pas spécifié ça avant Et donc, à ce moment-là, si au niveau du comité, il y a un problème, eh bien, on peut avoir prédéfini qu'à ce moment-là, on allait faire appel à un organisme externe qui peut être soit un professionnel, soit une association avec laquelle on est en lien et qui viendrait nous soutenir dans ce cadre-là. Voilà. C'est là, je, je coupe le live alors Oui, merci. Euh, ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent me rejoindre, j'ai mis le lien. Hop. Et du coup, là, l'idée, voilà, c'est qu'on a...